Thank mm -hmm. you. De communiquer. Quoi C'est à cause du sol sol Mais le quoi Le sol, -sol C'est quoi C'est la crème solaire C'est ça Non, non, non. C'est un langage artificiel inventé par un musicien. Mais je peux pas t'en dire plus. Regarde donc la vidéo envoyée par Pesto. Ok. Ça tombe, il y a une télé à magnétoscope. Mais ça fait bien les choses quand même. Venez Venez je... avec nous, on va pas vous faire de mal. Venez Comment ça fonctionne, ce truc-là Ok, c'est bon, c bon, ça tourne. Salut les copains En partant de Saint-Etienne, bibliothécaire Godot m'a conseillé qu'on fasse un détour par la médiathèque municipale de Rouen afin qu'il puisse me montrer un ouvrage. Et franchement, ça valait le détour. Je vous présente le dictionnaire de langue universelle par la musique de Jean-François Sudre. Sudre Sudre Sudre je... Ah, merci, bibliothécaire Godot. Donc, Jean-François Sudre, en gros, le gars a inventé une langue qu'on appelle aujourd'hui le sol ré sol. L'idée, c'est qu'il a fait tout un vocabulaire, uniquement avec les 7 notes du solfège. Ainsi, plus de barrière de langue, tout le monde peut se parler et se comprendre. Salut salut Ça se voit On fait quoi C'est rien, c'est rien, calme-toi. On va d'abord finir la vidéo, d'accord On va faire ça, oui Cher bibliothécaire, que pouvez-vous nous dire de plus sur cet ouvrage C'est en 1817, alors qu'il était professeur de musique, que Monsieur Sudre eut l'idée d'inventer un concept de langage universel qui pouvait être parlé par de la toute frontière et par n'importe qui, aveugle et sourd compris. Aveugle et sourds Ma chère demoiselle, Monsieur Sudre était un inventeur philanthrope. Son langage universel, comme il aimait à l'appeler, pouvait être décliné sous plusieurs formes écrite, parlée, occulte. Ou bien muette. Bien que la base de son langage fût musicale, il n'était pas nécessaire de bien savoir jouer d'un instrument pour bien le comprendre. Ok, et vous pouvez nous don donner des exemples mmh, très bien. Pour les sourds, il suffisait d'utiliser les doigts comme outil référentiel des non musique, N'est-il pas Tandis que pour les aveugles, également sourds mais également muets, une simple pression tactile servait comme moyen de communication. Très bien. Et sinon, concrètement, comment ça se présente, sa langue <rire> Ha ha vous savez pas que je vous ai bien lu. Tout est là dans ce dictionnaire idéographique accompagnant ce manuscrit datant de 1866. Ok, très bien. Ben j'envoie ça au copain alors. Bah ça va, c'est pas la peine d'être musicos non plus, y'en a qui se donnent à cœur joie juste dehors. Hein. Euh, à ce propos. Mm -hmm. Ils ont pas un peu arrêté de jouer là. Tu veux pas aller voir? <rire> Pardon. Bah, je parle pas à Sol et Ressol. Allez, va voir s'ils sont calmés. C'est un ordre impérieux de ton impératrice de réunion. Allez. Ah, ok, so so Bon, bah je vais terminer la vidéo, peut-être qu'ils se seront calmés d'ici là. C'est bon là Ça fonctionne Oh là là, mais pourquoi Je tourne en cassette, moi Ok, je crois qu'on est bon, on peut y retourner. Alors dites-moi, cette langue a-t-elle eu du succès est-ce que soudainement, au 19 e siècle, tout le monde s'est mis à parler le sol et sol Eh bien oui, la langue de Sudre a eu énormément de succès, et a reçu notamment bon nombre d'éloges et de reconnaissances, tant de la part de la société scientifique que de la société littéraire et musicale. Mmh. Saviez-vous par exemple que M. Sudre a reçu une récompense exceptionnelle de 10 000 francs à l'Exposition universelle de Paris en 1855 Ce qui n'est pas rien Ce qui n'est pas peu, en effet. Si vous permettez, j'ajouterai également qu'il a reçu la médaille d'honneur à Londres en 1862, peu avant sa mort. Mais alors, pourquoi est-ce que cette langue n'est pas à la postérité. Malheureusement, ces langues artificielles, développées pendant le 19 e siècle, n'ont jamais vraiment su conquérir le cœur de l'humanité, mmh. au même titre que l'Espéranto de Zamenhof. Quel dommage. Eh bien écoutez, merci Milieu et Cargo Bon les gars, pensez à consulter les liens que je vous envoie avec la vidéo. Ils vous, ils vous apprendront tout ce qu'il vous faut pour parler le seul résol. Allez, amusez-vous bien oh Ouais, on enfin, va bien s'amuser. Bon, il est temps d'en finir avec leur connerie. Si je veux mettre un terme, faut que j'apprenne leur langage. Bon, ça suffit, vos conneries maintenant. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire